Bonjour, aujourd'hui je vais vous démontrer le connecteur d'emboqué pour le site La Souris qui raconte donc, qui est un éditeur d'histoires et de comptes interactifs pour les enfants euh, Donc d'emboqué, euh, on peut moissonner les notices de La Souris qui raconte pour pouvoir faire une recherche fédérée et aussi nous avons un SSO qui permet donc euh, à l'abonné euh, du portail, s'il en a les droits, de pouvoir accéder aux histoires euh, publiées sur la Souris qui raconte. Donc, une lorsque vous êtes abonné à la Souris qui raconte, euh, dans Bokeh, vous, avez... vous pouvez me boissonner les notices, donc via une tâche planifiée euh, qui sera effectuée euh, la nuit euh, via via Cosmogram. Donc, une fois que euh, les Notices sont moissonnées, cela va créer dans la bibliothèque euh, numérique euh, une collection d'histoires et vous aurez toutes les notices euh, de la souris qui raconte que vous pouvez aussi modifier euh, dans Bokeh pour les surcataloguer pour ajouter des, euh, des classifications et euh, les rentrer dans, dans un ou plusieurs thèmes que vous aurez choisi. Voilà. Alors là, côté interface publique, euh, nous avons un kiosque avec toutes les notices de la souris qui raconte. Donc euh, je peux rechercher euh, dans ce fond. Par exemple, euh, je vais rechercher géant. Voilà. Donc euh, voilà, des notices qui correspondent à euh, la recherche. Et donc, euh, dans le moissonnage de la souris qui raconte, euh, nous récupérons le type d'histoire que nous avons mis en genre à joie à lire ou histoire d'école, histoire à inventer, euh, les auteurs évidemment, la langue et les, euh, les sujets. Euh, donc si je vais sur une histoire, euh, ici en bas j'ai mis un bloc ressources numériques et euh, comme je ne suis pas connecté euh, à Bokeh, il m'affiche le message comme quoi je dois me connecter. Avec un abonnement valide, c'est-à-dire que mon abonnement doit être valide et en plus euh, je, il faut que vous ayez activé euh, l'accès à la souris qui raconte. Donc pour rappel, c'est dans les groupes d'utilisateurs. Il faut euh, bien définir un groupe. Alors par exemple, si c'est un groupe dynamique euh, sur tous les abonnés à des CGB, et donner le droit d'accéder à la souris qui raconte. Voilà. Donc là j'ai un login pour tester. Voilà, je me connecte, et donc euh, dès que je me connecte, je suis directement redirigé euh, sur l'histoire euh, en question. Donc, par exemple, si je retourne à la liste de résultats, je vais prendre Dagobert, par exemple. Donc là, je suis déjà connecté, donc je peux accéder directement à l'histoire. Et donc la jouer dans mon, euh, euh, dans mon navigateur. C'est fini pour cette démonstration, à bientôt pour une prochaine démonstration et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à Fibre et à mettre des pouces bleus sur cette vidéo.